Bonjour, il peut vous arriver de vous poser les questions suivantes. Ma BU est-elle ouverte Y a-t-il de la place Que dois-je faire pour réserver une salle de travail Pour répondre à ces besoins, une seule application, Affluence. Avec Affluence, je sais en temps réel si ma BU est ouverte et s'il y a de la place. J'ai accès aux infos pratiques, par exemple l'adresse de la BU et les services qu'elle propose. Et je peux également réserver une salle de travail. L'appli est disponible sur smartphone depuis l'App Store et Google Play. Je choisis ma BU, puis je vais sur « Réserver ». Je choisis le jour, la salle, l'heure et la durée qui m'intéressent, puis je clique sur « Réserver ». J'entre mon adresse mail, UHA ou autre, et je valide. Attention, si je réserve pour la première fois, je recevrai un email me demandant de confirmer ma réservation. Je peux aussi accéder à Fluence depuis le portail des bibliothèques de l'UHA. Pour cela, je clique sur le bouton « Je réserve ». Si j'ai oublié comment faire, je vais sur « Mode d'emploi » pour retrouver le détail des différentes étapes. Pour « Réserver via le portail », je choisis ma BU et je procède de la même façon que sur l'appli. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.